Je vais vous présenter les masques de Claude Ponti avec les poussins, Tromboline et Foul bazar. Les masques Tromboline et Foul bazar, fabrique des masques. Foul bazar termine le premier Il essaie son masque. Tromboline a très peur. « C'était moi !» dit Foulbazar. « Ouf !» dit Tromboline. Tromboline essaie son masque. Foulbazar a très peur. « Hihi <rire> C'était moi !» dit Tromboline. « Ouf C'était toi !» répond Foulbazar. Ils sont vraiment bien nos masques, dit Tromboline. Oui, on les a vraiment réussi, répond Foulbazar. Et voilà